Bonjour à toutes et tous, je me présente, je suis Marianne, chargée de communication pour le réseau SIM Immobilier. Aujourd'hui, je retrouve Julie Loiseau de l'agence SIM Immobilier Longue et Jumelle pour un interview concernant la situation inédite dans laquelle nous avons tous été plongés. Bonjour Julie. Bonjour Marianne. Alors, pour première question, euh, je souhaite vous demander euh, comment le réseau SIM Immobilier vous a-t-il aidé à traverser cette période difficile euh, Vous êtes-vous êtes -vous senti soutenu oui, tout à fait. Le réseau Signe Immobilier a été très présent pendant cette, euh, ce laps de temps de, de confinement, cette incertitude. Dès le début, en fait, euh, le siège a fait le tri sur toutes les directives qu'on recevait du gouvernement. Du coup, on, du coup, on a pu continuer à se concentrer sur notre activité et à gérer les choses avec euh, des informations essentielles. On avait vraiment des échanges euh, quasi permanent avec le siège, compte tenu des différentes choses qui se passaient en France. D'accord. Et diriez-vous que certains aspects ont changé dans votre métier pendant le confinement Alors oui, tout simplement parce qu'on avait pour objectif de ne pas être vecteur de transmission. Donc on a pris des mesures qui sont peut-être un peu trop, mais je pense qu'avec la sécurité, on n'en fait jamais trop. Donc on a supprimé tout ce qui était prospection en boitage. Et euh, on avait déjà euh, des outils, euh, on va dire de nouvelle génération, comme les visites virtuelles. Donc on a continué à faire euh, ces visites-là dans tous nos biens occupés. D'accord, merci. Euh, et du coup, comment se passe euh, le redémarrage de votre activité ben, Du coup, il n'y a pas vraiment eu de, de redémarrage parce qu'on a beaucoup travaillé pendant le confinement notamment avec euh, les acquéreurs qui étaient toujours en recherche et euh, du fait que nous proposions des visites virtuelles, euh, se faisaient le tri, on va dire, dans leur, euh, dans leur prospection pour ensuite convenir, à la fin du confinement, de contre-visites sur les biens qu'ils avaient repérés avec nous. Donc, entre les visites virtuelles et la mise en place de nouveaux outils, euh, C'était très prenant. Alors En plus, on a le siège qui nous a euh, vraiment inondé euh, de formations pour faire le point sur, euh, sur euh, nos process, sur des euh, choses qu'on pouvait mettre en place encore plus. Donc, on a utilisé, découvert de nouveaux outils qu'on a mis en place pour pouvoir être encore meilleur à la fin du projet. D'accord. Et du coup, en parlant de, du réseau, d'après vous, quels sont les, les points forts vraiment de, de la marque SIM Immobilier Déjà, la réactivité, l'écoute et la proximité. Alors, vraiment, euh, c'est très important. On a fait vraiment partie d'une équipe quand on est chez SIM. Autant avec le siège, on a l'impression qu'ils sont euh, dans le bureau d'à côté, parce qu'on a vraiment. Euh, un vrai collaborateur qui s'adresse à nous, on n'est pas des numéros, on n'est pas, voilà, On nous connaissent tous. Et, euh, et en plus, euh, le, les autres collaborateurs du réseau, les autres franchisés et les autres SIM euh, sont vraiment là aussi pour nous aider euh, dès qu'on en a besoin. Et donc, euh, quel conseils pourriez-vous donner aux futures agences SIM pour qu'elles réussissent je pense que l'essentiel de notre métier, c'est de faire en sorte que nos clients soient satisfaits. Acquéreurs comme vendeurs, euh, ça doit être la priorité de nos actions. Donc euh, vraiment remettre la satisfaction client au cœur de notre métier, c'est très important. Merci pour, euh, bah pour toutes ces réponses. Est-ce que peut-être euh, vous, vous souhaitez ajouter quelque chose bah, je voulais simplement remercier euh, tout le réseau SIM, donc non seulement le siège, mais également euh, euh, tout, voilà, tous les autres euh, points de vente en France qui se sont vraiment... Euh, enfin, déjà, on est une équipe soudée et en plus, pendant ce confinement, on n'était vraiment pas isolés. Donc ça, c'était vraiment très positif. Les, les autres gérants, les autres agents étaient, euh, étaient là pour... Euh, pour nous soutenir et faire en sorte qu'on aille de l'avant. Euh, bravo, merci à tous. Merci, euh, merci pour ces commentaires, merci également euh, d'avoir pris le temps de participer à cette interview. Euh, donc, Pour toutes les personnes intéressées, vous pouvez suivre Julie sur sa page Facebook Sim Immobilier Longuet Jumel ou directement sur son site internet longuet-jumel.sim.com À bientôt et merci